Donc euh, voilà, j'interviens au nom de, mouvement, de mon mouvement, qui s'appelle Ensemble pour une alternative de gauche écologiste et solidaire, qui est la troisième composante du Front Gauche, et qui est partie prenante de l'équipe de Nathalie Perrin dans le premier arrondissement, avec Lyon Citoyenne et Solidaire. Voici le sens de notre soutien à la candidature de Nathalie Perrin et d'Aline Guitard suppléante dans cette circonscription. Trois raisons simplement importantes à nos yeux. Première raison, nous sommes heureux qu'un rassemblement ait pu voir le jour pour ces législatives à Lyon, malgré un exécrable climat de division partout ailleurs. Le 23 avril dernier, nous avons été 10 millions à voter pour Jean-Luc Mélenchon ou pour Benoît Hamon, pour qu'une alternative de « à gauche » s'ouvre enfin. Nous avons été déçus de l'absence de candidats de gauche au deuxième tour. Le nouveau président Macron a été élu, non pour son projet, mais par un, par un rejet de la candidature de Marine Le Pen. Macron va poursuivre une politique libérale et la renforcer avec un Premier ministre et une équipe clairement à droite. Ensemble, nous avons travaillé depuis plus d'un an, notamment dans le cadre de l'appel des 100, à l'unité de la gauche de transformation sur des contenus. Nous nous félicitons qu'un rassemblement unitaire dans les quatre circonscriptions de Lyon ait pu voir le jour pour ces législatives, malgré la défection que nous regrettons, de France Insoumise et d'Europe Écologie-Les Verts. Nous nous réjouissons qu'à Lyon, ensemble, le PCF et le groupe de Nathalie Perrin-Gilbert soient parvenus à un accord de répartition avec soutien réciproque pour ce qui nous concerne, c'est dans les quatre circonscriptions. Nous nous réjouissons que cette dynamique unitaire se soit élargie dans des circonscriptions, notamment aux syndicalistes amonistes, à d'autres courants socialistes et à des personnalités socialistes critiques du quinquennat Hollande, et ici, dans la deuxième circonscription, jusqu'au parti pirate, ce qui est une excellente chose. La deuxième raison de notre soutien, c'est que le macronisme, nous savons ce qu'il est à Lyon, car Colomb, c'est du Macron. Exemple, la privatisation totale ou partielle de l'eau pour Veolia, des TCL pour Keolis, des ordures ménagères pour Pizorno. Exemple, la fermeture des hôpitaux de l'Hôtel Dieu et de l'Anticaille, et leurs sessions au privé pour des clientèles de luxe. Exemple, la suppression des bains-douches, le manque de logement social, l'augmentation du tarif des piscines. J'en resterai là. Et enfin, la troisième et dernière raison, le renouveau à gauche. Il a déjà commencé à Lyon avec l'accord front gauche gramme citoyen des municipales de 2014. Oui, Nathalie Perrin et sa suppléante communiste Aline Guitard, notre candidate ensemble, Cécile Charles, qui est présente ce soir Tête de liste du rassemblement sur la quatrième circonscription, ainsi que les autres candidats et candidates que nous soutenons à Lyon, comme la suppléante de, de la première section de qui est intervenue tout à l'heure, dont je m'excuse, je ne connais pas ton nom, Margot Vidal, voilà, qui est présente. Donc tous ces candidats que nous soutenons se sont battus pour un autre projet urbain à Lyon, vraiment social, démocratique, écologiste. Ils et elles se sont battus avec vous, avec les citoyens en assemblée générale ou en collectif. Leurs revendications sont soutenues à Lyon et à la métropole par les élus du Front de Gauche et du Gramme, par la maire du 1 arrondissement et son équipe, dans le cadre de Lyon Citoyenne et Solidaire, dont notre élu du 1 arrondissement, Laurence Bouffée. Tous s'opposent clairement par leur vote à ces projets libéraux au nom d'une autre vision de la ville et de la métropole. Mais c'est bien parce qu'ils portent en commun une autre vision de la politique, une autre vision de l'avenir du pays, une autre vision de l'Europe et du monde. C'est cette gauche citoyenne, présente ce soir, qui se présente rassemblée, riche de son unité, tissée d'un main de combat quotidien et de sa diversité de points de vue, qu'il faut faire croître et prospérer jusqu'au plan national. La qualification de Nathalie et de sa suppléante Aline le 11 juin et leur victoire le 17 juin, fera de Nathalie Perrin-Gilbert une députée utile et efficace à l'Assemblée nationale, car forte de son expérience d'opposition de gauche à Lyon, laboratoire du macronisme depuis fort longtemps. Et elle aidera, avec d'autres, à faire de Lyon un laboratoire de la nouvelle gauche citoyenne qui vient, car cette gauche citoyenne, elle vient, elle est devant nous, et dont nous avons le plus grand besoin. Alors oui, le 11 juin, sans hésitation, votez, faites voter pour Nathalie Perrin-Gilbert et Aline Guitard, Je vous remercie.